2017, trophée national Poussin Benjamin. Euh, c'est une compétition niveau national et pour les préparer à intégrer un circuit de compétition dans les catégories supérieures. Alors on est vraiment à une salle à corde essentiellement puisqu'on a 70 couloirs euh, et on a pas mal de hauteur. On fait, ça fait 16 mètres de haut et 21, 24 mètres de développé et on a une petite partie euh, bloc effectivement, mais on est une salle à corde. Les jeunes grimpeurs, c'est vraiment l'avenir donc. Euh, les accueillir, c'est dans tous les cas du bonus. Les profils sont super adaptés et sont bien. Quand on bloque, là, ils ont, il, y a, voilà, il y a des prises démentes, des, hein, des, des super prises pour le bloc. Là. Par contre, les poussins Benjamin, en fait, chaque année, le niveau est plus fort. Il faut vraiment être, être bien au, au goût du jour, les suivre avec attention pendant toute l'année. Parce que si on ne les connaît pas du tout, on peut vraiment se faire, se faire vraiment surprendre. Et puis maintenant, ils savent tout faire. De toute façon, on leur propose exactement un même circuit que, que chez les plus grands, notamment en bloc. Donc tous les profils, tous les mouvements. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Quoi. Je pense que ça sera une bonne relève pour les futures années. C'est la voix. D'accord, et pourquoi euh, bah, C'est intensif et c'est long. Bah après, okay. c'est des voix dures, hein C'est dur pour tout le monde, c'est ça qui vient. On s'est passé la journée et hier aussi, parce on a fait des voies, des blocs et de la vitesse. La journée d'hier, elle s'est passée mal un peu, parce que j'ai, dans la deuxième, dans la troisième voie, à la fin je suis tombée alors que je pouvais largement la faire. En bloc, hier, j'ai trouvé que les blocs ils étaient euh, franchement durs, donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc, le ré réussir le maximum de blocs et faire un, un temps en dessous de 10 à la vitesse. de voir, aller le plus haut et essayer de ne pas avoir peur euh, quand je suis au-dessus de la dégaine, parce que j'ai encore un peu peur quand même au-dessus de la dégaine. J'ai fait mon dernier bloc et mon dernier essai, donc je suis content. Juste un bloc où c'était mon dernier essai, euh, j'ai fait une sipette et j'ai pas pu le réussir. Euh, sinon, ça s'est bien passé. la DIF, euh, j'ai bien réussi parce que je passais première de toutes les forces. Et voilà, je suis première ex -écho. Le bloc, euh, j'ai fait tous les blocs que je voulais, je suis arrivée deuxième. Et La 10 je pensais vers mieux mais je suis contente de ce que j'ai fait, je suis arrivée deuxième. Euh, au début la diff, euh, bah, ça s'est bien passé, j'ai fait premier, j'ai géré toutes mes voies. Et, euh, et après euh, le, le bloc aussi, le bloc je fais premier. Après le 8 j'ai eu un peu de mal, au final j'ai sorti en trois rôles, sinon le reste j'ai fait à vue. Et par contre la vitesse, euh, j'ai fait sixième, je suis pas très forte, je m'entraîne pas souvent. Mais au final je suis premier en général et ça fait plaisir. Les voies étaient dures mais faisables, les ouvertures étaient super, euh, tout, était, euh, tout était, a été au moins fait une fois, franchement moi ça m'a plu. Les, les temps étaient répartis, euh, a, on n'était pas tous euh, regroupés sur un, seul, euh, sur un seul bloc, une seule voie, c'était super. Ouais. <cười>